C'est your name voilà. anyway. c'est bon, C'est parti. What's up everybody? Alors je me présente, je suis Bob l'insecte, euh, je suis de Paris, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Hein. Euh, alors, qui sont venus entre potes ici Levez les mains. Entre potes, ouais c'est bien ça. <rire> Moi aussi j'ai des potes, hein, mais euh... par contre c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des milieux de... de vie différents, aquatiques, aériens. C'est un peu compliqué tout ça. D'ailleurs, ici de manière générale, vous pensez que l'insecte est aquatique ou aérien Qui votre aquatique qui vote aérien wow. eh, ouais <rire> Vous avez raison, effectivement, l'insecte est majoritairement aérien. C'est pas du tout raciste, mais c'est comme ça. Et euh, donc, euh, est-ce que vous savez ce que ça veut dire insecte aérien Vous savez pas, hein Non. Bah tout simplement, insecte aérien, ça veut dire qu'il a des ailes. Donc, euh, euh, voilà. Pardon d'interrompre, mais tu dis n'importe quoi. Euh, comment ça Bah, aérien ne signifie pas que vous avez des ailes. Tu m'interromps un peu en plein discours, là, alors, s'il te plaît c'est quand même dingue ça, on ne peut pas être tranquille. Hein. Donc je disais, l'insecte est aérien. Désolée, est je peux pas entendre ça, j'arrive. Hey. Euh, ouais. L'insecte il est aérien parce qu'il possède un système respiratoire, pas des ailes. Ouais, Casse-toi Laissez-moi vous expliquer. Alors, euh, quand les spécialistes parlent d'insectes aériens, ils parlent des insectes qui ont un système respiratoire aérien, c'est-à-dire qu'ils respirent de l'air gazeux. Alors, euh, chez nous, les mammifères, euh, l'oxygène inspiré passe par la trachée, ici, euh, et donc il passe par la trachée, euh, et la trachée se divise en deux branches, une ici et une ici, qui euh, finissent dans les deux poumons, une branche dans chaque poumon. Euh, le... Donc voilà, donc l'oxygène, il finit dans chaque poumon. Euh, dans les poumons, il y a des alvéoles. Et dans les alvéoles, c'est les alvéoles qui permettent l'échange gazeux. Alors le dioxygène est absorbé, il passe dans le sang. Et dans le sang, il va se fixer aux hémoglobines. Donc Les hémoglobines, ce sont des protéines euh, présentes dans, le, dans euh, le, les globules rouges. Et ces hémoglobines vont permettre à l'oxygène de passer dans les, les tissus et les organes. Par contre, chez les insectes, le système est un peu différent. Alors euh, déjà, les, contrairement aux mammifères, euh, les insectes ont des... Il y a plusieurs tuyaux et euh, chaque tuyau... Euh, font ce. Non, attendez, je vais recommencer. Euh, les in... Donc, euh, les... Contrairement au maillefer, euh, les insectes, il euh, y a plusieurs tuyaux. Euh... Je suis perdue dans mon. Bon, il y a plusieurs tuyaux et. <rire> <rire> Excusez-moi. Il y a plusieurs tuyaux et chaque. Euh, euh, à la surface de l'insecte, ici, il y a des spiracles. Et chaque tuyau, vont, euh, le, les spiracles per, permettent euh, le, d'absorber l'oxygène. L'oxygène va passer par ces spiracles et il va passer par euh, les tuyaux. Alors les tuyaux, ça s'appelle des trachées, mais elles n'ont rien à voir avec les trachées des mammifères. Euh, c'est complètement différent. Enfin, les trachées euh, chez les insectes, euh, c'est des tuyaux en forme de... Enfin, des tubes qui possèdent des spirales autour, qui s'appellent les ténidies, juste ici. Donc vous voyez des espèces de, de, petits, de ronds, de spiracles, et euh, de spirales, plutôt. Et euh, les, donc euh, les, les ténidies, euh, ça permet que, que, le, que les trachées ne s'affaiblissent pas quand l'air va passer euh, par les trachées. Donc au bout des trachées, les trachées se ramifient en deux trachéoles, Enfin en plusieurs trachéoles, ici. Si on voit deux là par exemple. Euh, C'est beaucoup plus petit et ça arrive, euh, ça permet la connexion entre les organes et les trachées. Alors, pour résumer, euh, chez les mammifères, on a euh, des trachées, alors que chez les insectes, donc chez les mammifères, il y a une trachée. Alors que chez les insectes, il y a plusieurs trachées, un S. Euh, chez les mammifères, ils ont une bouche et euh, un nez pour respirer, alors que les insectes, ils ont des spiracles, donc des orifices sur leur surface. Euh, mais le plus important pour euh, nous, les chercheurs, c'est que les insectes, ils ont, euh, des... ils ont une absence de protéines respiratoires euh, pour l'O2, de... alors que chez les mammifères, on a vu qu'ils ont l'hémoglobine. Donc les insectes sont aériens, car il possède un système respiratoire aérien. C'est bien gentil tout ça, hein. Mais moi, mes plus grands ancêtres, ils sont aquatiques. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et alors Est-ce que tu sais pourquoi depuis 360 millions d'années nous sommes des insectes aériens, alors qu'au départ on était aquatiques Parce que justement, on a acquis le système respiratoire aérien. Tu te crois un pro, mais en fait il connaît que d'un, hein. j'arrive. Quand même, hein. il faut, faut faire face aux pros, hein, désolé, hein, mais c'est comme ça. Alors, à euh, notre arrivée sur la Terre Femme, il a été accompagné par un grand événement de diversification avec euh, bah, les pattes-pattes, les ailes, le système respiratoire évidemment ce qui a été accompagné d'une multiplication de, de, de cris et de courses à grande vitesse dans les rues. Hein, vu que, euh, voilà. Oui, mais les insectes, ils sont quand même tous aériens maintenant. <rire> Désolée de t'interrompre encore, hein, mais euh, moi j'ai des potes qui retournent à la flotte hein, et ça, ça rime en plus. Alors ils sont aquatiques maintenant. Hein. Ah ouais Bah ouais, genre euh, la neb cendrée, tu vois. Et ben elle, euh, famille des hétéroptères, ben maintenant elle vit sous l'eau. Et comment elle respire alors Bah En fait, elle s'est fait un, un, un tuba là, à deux demi-gouttières qui plante, qu pointe à la surface de l'eau pour pouvoir respirer. Oui, mais elle utilise quand même des spiracles et le système respiratoire aérien. C'est donc un animal aérien. Oui, bon, ok. Euh, bah, alors, la chorise, euh, elle, elle est sous l'eau et euh, pour pouvoir respirer, elle prend une bulle d'air à la surface de l'eau et quand elle plonge, elle, le, elle met la bulle d'air entre les ailes et son abdomen et comme ça, elle, elle se fait une petite réserve euh, à cet endroit-là pour pouvoir respirer. Oui, mais du coup, elle respire quand même grâce à la bulle d'air, donc c'est un insecte aérien. Ouais. Bon, alors, euh, les ditiques, hein, euh, eux, ils restent euh, sous l'eau euh, des semaines, voire des mois, et sans, sans tuba ni petite tabule d'air. Hein. Oui, mais eux, ils absorbent le dioxygène dissous dans l'eau et ils le font passer par les spiracles. C'est donc des insectes aériens. Bon, en gros, t'es en train de me dire que les insectes aquatiques sont en fait des insectes aériens. C'est précisément ça. Voilà, vous savez à peu près tout sur le système respiratoire aérien. <coughs> bah quoi et les protéines respiratoires Comment ça bah, Les protéines respiratoires chez les insectes, tu connais Mais je vois pas de quoi tu parles, elles ne vous servent à rien. Alors, euh, petite inter interruption, ici, vous voyez euh, ce qu'on avait décrit chez les mammifères, que pour passer l'O2 de, des alvéoles pulmonaires aux organes et aux muscles, il y avait des hémoglobines dans le sang. Vous voyez Protéines respiratoires. Est-ce que vous pensez vraiment que chez certains insectes, ils ne, ils, ne les, ils ne les utilisent pas, qui pensent que certains insectes ne les utilisent pas. Qui pensent que certains insectes les utilisent. Ah, j'avais raison, non Qu'est-ce que tu crois Effectivement, il a été découvert que certains insectes possédaient et utilisaient ces fameuses protéines respiratoires. Même que dans une, dans une étude de 2007, les drosophiles, les petites mouches, eh ben, on a découvert qu'elles possédaient elles aussi des hémoglobines et qu'elles les utilisaient effectivement pour faire le transport de lo 2 ah, donc, euh, chez les insectes, ils utiliseraient aussi les protéines pour euh, transporter ouais, l'eau le transport d'oxygène chez les insectes est bien plus complexe que tu peux le penser. Et bon, voilà. ben... bon, alors, euh, pour finir, qui vous êtes le plus convaincu Bob l'insecte ou le chercheur qui vote, qui vote pour le chercheur Qui vote pour le chercheur Allez les mains, qui vote pour l'insecte ouais ouais Bob l'insecte, président Prends l'insecte Prends l'insecte Et voilà. Euh, Est-ce que vous avez des...